ornithologie aujourd'hui, avec une question qui nous vient de Guy de Lafortelle. Comment s'appelle la femelle du condor Le condor, vous savez, ce grand oiseau américain, euh, à l'envergure extrêmement grande, qui fait partie de la famille des charognards. Eh oui, c'est comme les vautours, ça aurait fait bizarre d'avoir la chanson « Elle, vautour, pas ça <rire> ». Ça fait tout de suite un peu moins poétique, mais bon. Et donc, la femelle du condor s'appelle, s'appelle, s'appelle, le lit. Parce que le lit, c'est qu'on dort. Voilà. Je vous ai dit, je reprends mes petites traditions de blagues pourries. Et ben voilà, on est, on est en plein dedans. Celle-là, je ne l'avais pas faite, désolé. Celle d'avant, c'était une redite. J'avais oublié que je l'avais déjà faite. Celle-là, normalement, c'est la première fois que je la fais. Et on parle d'ornithologie. On parle d'oiseaux aujourd'hui, parce qu'on parle de petits oiseaux bleus. On va parler de Twitter. Euh, et on va parler de Twitter, coup de gueule Je suis pas content. J'en ai marre. Euh... Oh. C'est comme d'hab', c'est un, un truc qui devient tout d'un coup euh, très populaire, euh, qui fait parler tout le monde, et puis bien évidemment, il euh, bah, y a tout un tas de gens qui en cause, mais qui ne pètent rien, mais qui ne pètent mais vraiment rien du tout, en fait, et qui se mettent à raconter n'importe quoi. Euh, le, le Aujourd'hui, j'ai un peu dans mon viseur, particulièrement, euh, Florian Philippot et Idriss aberkan qui peuvent faire des choses très très bien par ailleurs, mais alors là, ils racontent n'importe quoi. Il euh, et, et, et, et, y a deux problèmes dans ce qu'ils disent. La première, c'est qu'ils font comme si Twitter avait été racheté par Musk. C'est pas fait encore. C'est pas fait du tout encore. Hein, c'est pas fait. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'ils euh, font comme si c'était une très très grande nouvelle pour la liberté d'expression, oui, oui, on peut se réjouir, c'est bien. Il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. Euh, C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes à un moment où euh, le, le, le patron de votre réseau social est plutôt de votre côté euh, que c'est bien, mais ça résout pas le problème à long terme. Résoudre le problème à long terme, c'est qu'aujourd'hui, des gens comme Twitter, YouTube, Facebook euh, soient considérés comme des opérateurs d'un réseau et que le réseau et lui est un bien commun et que c'est le fait euh, que euh, que aujourd'hui les GAFA aient euh, euh, euh, mis la main sur ce bien commun et privatisé ce bien commun qui est ce réseau, euh, qui est problématique. Euh, donc euh, ça, et quand je dis ça, je, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez éviter le problème, c'est reconnaître que euh, le réseau est un bien commun et que derrière vous avez des opérateurs qui vont derrière apporter une valeur de manière privée. Imaginez un peu si euh, Internet euh, était euh, aujourd'hui euh, géré comme on gère les réseaux sociaux, vous n'imaginez même pas que votre téléphone que vous puissiez pas appeler Bouygues depuis un Orange, depuis un téléphone Orange, envoyer un SMS à un téléphone Free, ça vous paraît, ça vous paraît absolument impossible. Bon, bah pourtant c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les applications de messagerie, de microblogging et de ces choses là, comme Twitter. Donc il y a toute une couche au-dessus d'Internet qui a été conçue de manière libre et universelle, qui elle est faite au contraire de manière privée et uniquement sur une logique de profit, c'est ça qu'il faut corriger, ça s'appelle l'interopérabilité. Euh, Aujourd'hui, vous, des, des, vous voulez savoir comment ça marche, vous allez sur un truc qui s'appelle mastodon, ça vous donne ce qu'elle est. À quoi peut ressembler une alternative à Twitter le jour où vous dites « non, le réseau c'est un bien commun » et derrière vous avez des opérateurs euh, qui vont euh, qui, qui vont proposer des services dessus puis vous avez tout trouvé. Donc la liberté d'expression, si je trouve que c'est très très très courte vue de dire c'est génial. Euh, en revanche, ce qu'ils voient beaucoup moins, c'est euh, c'est euh, dans quelle mesure euh, les euh, vous avez une fracture des élites aux États-Unis. Parce que, que l'Union européenne et que Bruxelles viennent gueuler. Ils s'en fout, De toute manière, ils sont serves, ils sont serviles à Bruxelles. Donc, euh, c'est pas intéressant ce qu'ils disent. Désolé, hein, mais ça sert à rien. Enfin, ça, ça, ça sert pour découvrir d'autres choses. Mais c'est pas, pas une parole de maître. C'est pas une parole de chef. C'est une parole d'esclave. Euh, et, euh, et, et en revanche, euh, qu'aujourd'hui, euh, vous ayez Elon Musk. Euh, qui joue contre euh, cette espèce de ce, ce bloc euh, élitaire euh, qu'on a tendance à présenter de manière un peu trop unifiée, un peu trop unique pour des raisons un peu de simplicité et de facilité, ben, ce n'est pas vrai. Il euh, n'y a, a pas un bloc unifié et que euh, le, le monde conflictuel dans lequel on rentre, euh, ben, il, va, il est aussi en train de devenir conflictuel à l'intérieur même de ce bloc qui va dire mais comment est-ce qu'il faut qu'on réagisse au conflit actuel et qui vont grandir. Comment est-ce qu'il faut qu'on réagisse à la grande confrontation avec la Chine Comment est-ce qu'il faut qu'on réagisse au retour de l'inflation Comment est-ce qu'il faut Et en fait, ils sont pas d'accord entre eux. Ils sont pas d'accord entre eux. Et vous vous rendez compte là que vous avez un Elon Musk qui est un vrai trublion de ce truc-là et qui est en train d'enfoncer un coin. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est que euh, c'est ça qui est bien. Euh, et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on peut dire que, un, il a pas, le, le, le, la guerre est absolument pas euh, finie Et euh, pourquoi euh, est-ce que ça va être long Déjà, euh, un groupe comme Twitter, ça ne change pas de main en quatre jours je suis désolé ça, ça, ça, il faut pas une semaine pour que ça change de main euh, ces trucs là c'est des opérations qui sont difficiles euh, dans lesquelles vous avez des appétits euh, qui s'apaisent qui, qui, qui se, se, se, pas en une semaine euh, donc euh, voilà ça, ça prend je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo ça prend un an 18 mois même plus parfois c'est le temps que ça prend c'est comme ça donc faut pas croire que parce que vous les enjeux sont énorme. Vous croyez vraiment que les gens vont se coucher en 5 jours Non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, comment est-ce qu'on ça se voit Et là, je voudrais remercier euh, Philippe, avec qui j'ai échangé euh, quelques messages, même pas mal de messages sur ce sujet. Il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, euh, qui est qu'on a, a un indice très très fort. Euh, on a un indice très très fort sur, euh, sur ce qui se passe en ce moment et sur le fait que cette fusion n'est absolument pas certaine, c'est le cours de bourse de Twitter. Et le cours de bourse de Twitter aujourd'hui euh, est à 49 dollars. Et ça, c'est une anomalie, c'est absolument pas normal, et n'importe quelle personne qui suit un peu ce genre de fusion devrait regarder ça, et c'est pour ça que je dis que j'en veux à Berkane, à Philippos, c'est qu'en fait la fusion n'est pas du tout faite. Alors oui, effectivement, le, le jour même, on ne pouvait pas le voir, mais le fait qu'une semaine après, on soit encore à, à 49 dollars, alors que l'offre de rachat d'Elon Musk est à 54,20 dollars, est un problème. Pourquoi Parce que là, normalement, si effectivement Musk rachète Twitter, euh, le temps euh, de faire euh, toute le, la, la paperasse administrative et les machins, d'ici quelques mois, euh, ben, vous allez toucher 54,20$ pour votre action Twitter. Donc si le truc est sûr, a priori, il n'y a pas de raison que vous ayez... Euh, que vous ayez comme ça une ristourne de 10%, ce qui n'est pas rien, euh, sur l'action Twitter. C'est-à-dire que si effectivement il était certain que Musk puisse racheter Twitter, bah, n'importe quelle personne qui voit du Twitter à 49 dollars avec un, un, un compte de courtage euh, de, et, euh, euh, et un peu de moyens, va se dire, bah, tiens, je, je peux facilement me gagner 10%, 5%, ou même 3%, euh, je vais aller acheter du Twitter puisque, de toute manière, je sais que c'est... Donc, normalement, quand vous avez des offres de rachat qui sont, qui sont fermes, qui sont acceptées, dans lesquelles il n'y a pas de problème, bah, très très vite, le cours rejoint le niveau de l'offre. C'est normal, c'est l'évidence quand on regarde deux secondes. Et là, c'est pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas Parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas du tout sûr que l'offre se fasse à 54,20$. Et pourquoi ils font ça Et là, c'est là où il faut réfléchir un peu, il faut connaître un peu, il faut aller dans le détail. Ce que ces gens ne font pas, je sais qu'on me reproche d'aller trop dans le détail, de trop chercher, et de ne pas être assez simple, mais malheureusement, si on veut être juste, il faut aller jusque-là. Et, pour... et je reproche à ces gens qui par ailleurs disent les choses bien de ne pas faire ces efforts-là. Euh, c'est que, en fait, si vous voulez savoir pourquoi Twitter pourrait, l'offre de rachat pourrait euh, rater, bon, alors a priori, c'est pas, euh, donc le, le conseil d'administration de Twitter a dit oui, donc ça, euh, en tout cas, c'est pas par là que ça marche, en tout cas, c'est par derrière qu'ils qu agissent, euh... Si vous regardez un petit peu les problèmes de, de régulateurs, est-ce que la SIC pourrait dire non Musk a quand même euh, monté un plan dans lequel euh, il y va avec le bazooka. Euh, il, il fait pas, il s'endette un minimum. Très clairement, il, il sait où il va. Euh, faut pas oublier que c'est lui euh, qui a... Euh, c'est lui qui a choisi le terrain, le moment, l'endroit, c'est comme on dit en termes militaires, j'ai oublié. C'est lui qui a là, Eh ben, j'ai oublié. Bref, c'est lui qui mène, c'est lui qui mène la danse. Et d'un point de vue régulation, il n'y a pas grand chose à en redire. En revanche, il a, un, il a un point faible, il doit le savoir d'ailleurs, il le sait très bien, c'est qu'il euh, finance euh, Twitter avec Tesla. Parce que donc Elon Musk, euh, qui a donc une fortune de 200, 250 milliards, euh, vous savez, ces gens-là, ils ont des fortunes qui peuvent fluctuer de 30 milliards en une journée, on l'a vu la semaine dernière. Eh bien, euh, c'est pas comme s'il si pouvait ouvrir son coffre-fort et sortir 40 milliards, qui est les 40 et quelques milliards qui sont le coût du rachat de Twitter. C'est n'est pas, pas liquide. Ce qui est important euh, dans les fortunes de ce genre-là, c'est la partie qui est liquide. Or, euh, pour Elon Musk, l'immense majorité de sa fortune est dans euh, Tesla et SpaceX. Et donc, c'est pas liquide. C'est-à-dire qu'il peut toujours vendre ses actions, mais s'il en vend trop d'un coup, euh, il fait s'effondrer euh, le cours de son action et il peut... Euh, Porter des catastrophes donc il peut pas tout vendre comme ça n'importe comment euh, c'est donc il, la partie liquide est pas si importante que ça euh, et, et du coup pour racheter twitter pour euh, financer euh, les 44 milliards de dollars dont il a besoin dont il va pas avoir besoin de tout parce qu'il y a des gens qui vont rester mais il va avoir besoin en tout cas peut-être de 30 40 milliards par là de, probablement entre 30 et 40 il faut qu'il vende des actions tesla et il faut qu'il prenne un crédit et son crédit il va s'endetter un peu quand même, et pour s'endetter un peu, il va s'endetter en donnant en garantie des actions Tesla. De la même manière que vous, vous pouvez hypothéquer votre maison en donnant votre maison en garantie, bah lui, il prend un crédit en donnant ses actions Tesla en garantie. Sauf que, à la différence d'une maison, une action Tesla, ça varie très vite, très fort. Ça peut, c'est des trucs, on l'a vu cette semaine, ça peut perdre 12% d'une journée. Une maison, ça ne perd pas 12% d'une journée, à moins de brûler. Enfin, à moins que ce genre de choses. Quoi. Et, et, euh, et, et du coup, quand vous prenez un crédit dans lequel vous apportez un collatéral, euh, donc une garantie euh, qui n'est pas aussi robuste que de la pierre ou des choses... Euh, comme ça, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des appels de marge. C'est-à-dire que si votre action Tesla baisse trop, le banquier va dire Ah ben non, la garantie que vous m'avez donnée n'est plus suffisamment forte pour le crédit, donc il faut que vous, vous me donniez d'autres choses. Il faut que vous me redonniez de l'argent, il faut que vous d'autres actions, il faut me redonner autre chose. Okay. Euh, et c'est Bloomberg qui a calculé, et à mon avis ils l'ont bien fait parce que ces choses-là ne sont pas publiques, mais a dit bah, Bloomberg a calculé de manière juste, à mon avis, que l'appel de marge devait probablement se situer vers 740 dollars. C'est-à-dire que si, donc, on l'a refait, on l'a refait pour être bien clair, Elon Musk veut racheter Twitter. C'est l'homme le plus riche du monde, donc il peut facilement racheter Twitter, sauf que sa richesse aujourd'hui est essentiellement dans Tesla. Donc il faut qu'il vende des actions Tesla, et le crédit qu'il prend pour pouvoir l'assurer, il l'assure avec des actions Tesla. Donc, euh, si vous voulez, pour pouvoir faire tout ça, il faut que Tesla ne euh, soit pas trop attaqué en bourse. Il faut que Tesla survive pour que ça marche. C'est-à-dire que si Tesla fait faillite, euh, il ne peut plus racheter Twitter, dans un cas extrême. Euh, or, ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, Tesla euh, a été attaqué en bourse... Ah c'est aussi, ça c'est Bruno Berthes qui l'a vu très vite aussi, que, que, que Tesla a été attaqué au lendemain euh, de l'annonce de rachat, le euh, de, de, de, de, de lendemain du jour où le conseil d'administration de Twitter a accepté le rachat de Musk. C'est-à-dire que c'est un peu une manière de dire oui, euh, je suis d'accord, et puis je te plante un couteau dans le dos. Euh, pourquoi Je vous rappelle, si vous voulez, que euh, derrière Twitter, vous avez Vanguard, vous avez ces, ces immenses fonds. Euh, ces immenses gérants d'actifs euh, qui sont capables de ce genre de manœuvre, qui sont capables de ce genre d'attaque, euh, qui peuvent, euh, comme ils ont tellement d'actifs, ils peuvent acheter, vendre, ils peuvent aller faire, ils peuvent faire ce genre de manipulation. Et du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, en une semaine de temps, on a fait la moitié du chemin... Euh, euh, entre l'action qui était en gros à 1070, l'action Tesla était à 1070, 1080 dollars au moment où le, le rachat était accepté et euh, les 740 dollars où, euh, où là il y a appel de marge euh, du coup là en une semaine de temps, l'action euh, s'est effondrée on peut le dire il euh, même un moment on a même cru à un moment qu'elle allait péter le plancher puis finalement c'est remonté juste ce qu'il faut mais Éventuellement, peut-être que la semaine prochaine, euh, l'action Tesla va baisser encore plus, euh, obligeant euh, Elon Musk à revoir son plan de financement euh, avant même d'avoir pu, euh, pu le, le, le mettre en place. Euh, et c'est ça qui fait que, si vous voulez savoir euh, si Elon Musk va pouvoir aller racheter Twitter, il faut regarder Tesla. Et c'est ce que personne comprend. Vous voulez savoir ça, il faut regarder Tesla. C'est pourtant pas compliqué. La fortune de Musk est dans Tesla, on va mettre SpaceX de côté pour le moment. Euh, la, la fortune de Musk est dans Tesla, vous voulez qu'il puisse racheter, il faut que sa fortune vaille encore quelque chose. Euh, et c'est vous dire aussi à quel point euh, les marchés sont fragiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des, des actions euh, comme, euh, comme Tesla, qui, Tesla cartonne en ce moment en plus, hein, cartonne, ils vendent très très bien, ils ont des chiffres extraordinaires. J'aime pas, pas Tesla. J'aime pas Tesla parce que, parce que pour moi, je ne connais rien en bagnoles, ça, je me fiche des bagnoles, mais euh, aujourd'hui, vous n'avez pas le mix énergétique mondial pour pouvoir donner une Tesla, pour pouvoir remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Donc, Le, le simple fait de vouloir changer toutes les voitures thermiques par, par des voitures électriques alors qu'on n'a pas le mix énergétique derrière pour, pour y arriver, euh, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs euh, et c'est d'une stupidité sans fin. Mais à part ça, ils, ils marchent très bien, ils vendent beaucoup de voitures, ils adorent ça, c'est cool. Et pourtant, alors même qu'ils ont des résultats extraordinaires, le truc s'effondre. Oui, bah, ils se font attaquer ils se font attaquer, et du coup, là, vous avez un conflit, et vous avez un conflit euh, qui euh, est en train de se passer plutôt en sous-main, côté Tesla, pas côté Twitter. Euh, et euh, et qu'est-ce qui va se passer maintenant Maintenant, ce qui va se passer, à mon avis, euh, ah, c'était l'initiative, ce que je voulais dire tout à l'heure, Elon Musk a l'initiative, excusez-moi, <rire> c'est des mots aussi simples que ça, de temps en temps. Elon Musk a l'initiative sur cette affaire, n'oubliez pas ça euh, il a l'initiative, j'allais dire militaire, il a l'initiative, bah, il y a du, du langage un peu martial dans ce genre d'affaires boursières. Il a l'initiative, euh, et c'est quelqu'un qui est extrêmement bien rodé à ce genre de coup. Euh, Donc vraiment, il euh, ne faut, faut, faut, faut pas rigoler euh, avec, euh, avec quelqu'un comme Musk. Euh, il est très très très très fort pour ce genre de coups, il sait très très très bien faire. Donc il ne faut pas le prendre pour un lapin de six semaines, il n'est pas l'homme le plus riche du monde pour rien. Moi j'ai vu faire, euh, je l'ai vu manipuler le cours du bitcoin, j'ai vu comment ça marchait. Quand vous avez 83 millions de followers sur Twitter, d'ailleurs euh, c'est un outil d'influence, c'est un outil d'influence financier. Et c'est pour ça que Elon Musk veut absolument euh, sauvegarder Twitter. Euh, oui, il y a de la liberté d'expression, mais de deux, il y a un intérêt personnel. Elon Musk, encore une fois, s'est toujours extrêmement bien allié euh, son intérêt personnel avec l'intérêt général. Euh, là, c est, c est, c est, là, les deux sont alignés, euh, mais, euh, mais lui, il, il a cette capacité euh, de, de militariser d'une certaine manière. Euh, euh, son influence euh, et, et pour euh, aller euh, pour aller influer sur des cours de bourse et donc ce qui est intéressant dans cette affaire là euh, c'est que autant euh, un groupe comme Vanguard euh, a des capacités euh, extraordinaires euh, de, de, de, des capacités d'action financière mais Musk aussi en fait et, et, et donc là vous avez une bataille très intéressante à suivre pas tant pour la liberté d'expression que pour, pour pour tester euh, le, le, le rapport de force entre euh, entre euh, d'un point de vue financier le rapport de force entre euh, ce qu on, ce qu'on appelle une, ce que moi j'appellerais une technocratie euh, froide euh, hors de contrôle et insupportable et à l'inverse euh, une espèce de roi parce qu'il y a quelque chose de, de, qui est musc, roi de la bourse, euh, et quand je dis roi, c'est au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un roi qui a des sujets, qui a des gens qui le suivent, qui le suivent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraints, et qu'il peut mobiliser. Le, le, vous savez, le... le, le euh, c'est Jacques Bainville qui, qui étudiait les, les mouvements politiques euh, de, sur le long terme et qui disait « mais vous savez, c'est un peu le, le lot de, de toute société euh, qu'à un, qu un moment donné, le pouvoir se fasse confisquer par la caste, ce qu'on appelle l'élite aujourd'hui ». Et puis, à un moment, ça devient insupportable, euh, et le, le peuple euh, veut casser cette caste, et il casse toujours cette, cette caste euh, en donnant ses pouvoirs à un roi, à un dictateur. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Les dictateurs », et pour, et pour le, lui, le mot « dictateur » n'est ni bon ni mauvais, il est absolument neutre, à l'époque où il écrit. C est, c est, c est en, il écrit ça dans les années 20, donc euh, forcément, depuis « dictateur mmh. », c'est un autre sens. <coughs> Euh, et, et, et du coup, on, dans Musk, on a un peu ce genre de, de mouvement-là, où vous avez euh, des, des, des gens qui sont des, des, des investisseurs en bourse, des petits porteurs, euh, des gens qui veulent défendre la liberté, qui suivent ça, et, euh, et, et, et qui, mettent, qui mettent leur pouvoir dans ce, cette personne-là, à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut faire tant, pour casser la caste. C'est intéressant, ce mouvement. Il y a un truc à voir, il y a un truc à regarder, il y a un truc à observer. Euh, maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, ça se passe aux États-Unis. Nous, dans c'est dans, pour ça que je dis c'est bien pour la liberté d'expression, oui, il faut faire attention quand même. Euh, parce que euh, tout ça, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en dehors, si vous voulez, de notre zone de souveraineté à nous. C'est-à-dire que nous, on est toujours servile dans cette affaire-là. Euh, et, et il n'est pas du tout évident qu'Elon Musk, euh, qui soit pour la liberté d'expression aux États-Unis, le soit aussi en Europe. Il faut, faut quand même pas oublier que euh, Elon Musk a mis ses satellites Starlink... Euh, au service d'Azov, euh, au service euh, je sais pas trop à quel moment je me fais euh, je me fais couper cette vidéo et euh, mais euh, je veux dire si, si on regarde d'un point de vue des, des intérêts européens euh, elon musk ne, ne sert pas les intérêts européens il sert des intérêts américains alors c'est rigolo de voir ça mais il faut pas faut jamais oublier que nous notre affaire principale euh, en ce moment c'est de retrouver notre souveraineté à nous euh, donc euh, c'est encore une fois c'est du spectacle intéressant euh, et instructif, d'aller regarder euh, comment euh, que, que, que, quels sont les conflits et les combats et comment ça se dispute de l'autre côté de l'Atlantique. Il euh, ne faut pas oublier qu'il faudrait commencer par balayer devant notre porte et s'en occuper chez nous. Euh, et c'est pour ça que, à mon avis, euh, le rachat de Musk, pour nous en tant qu'Européens, n'est pas tant que ça une nouvelle extraordinaire pour la liberté d'expression et les libertés tout court, mais qu'en revanche, euh, ça montre une fragilité euh, des élites américaines, du système américain, parce que, n'oubliez pas, euh, BlackRock, Vanguard, ces groupes-là sont des géants au pied d'argile, qui sont d'autant plus agressifs que, finalement, ils sont fragiles. Et donc, il ne faut pas croire que ces gens euh, sont, euh, sont incassables. Mmh. Euh, en revanche, c'est sûr que si euh, vous avez des politiques à la Macron dans lesquelles euh, on, on vend le royaume pour un plat de lentilles, ce qu'a fait Macron avec BlackRock, il a vendu euh, des trésors stratégiques français pour un plat de lentilles. Euh, et, et donc là, aujourd'hui, vous avez, à mon avis, une faute historique européenne de rester coûte que coûte euh, dans, euh, dans la trace américaine sans se rendre compte que cette trace américaine aujourd'hui est de plus en plus dangereuse et que surtout, euh, on va se faire sacrifié. C'est un truc que je n'arrête pas de répéter depuis le début du conflit en Ukraine. Les Américains sont passés dans une phase où, de la même manière qu'à l'inverse, en, en miroir, alors qu'en 1945, ils nous ont aidés à nous relever, euh, pour, euh, là, ils sont en train de nous sacrifier. C'est un peu la fin du cycle. Ils nous ont aidés aidé à nous relever en 1945, ben, on a un peu le, le retour de la pièce aujourd'hui, aujourd'hui, ils nous sacrifient. Et du coup, euh, Musk ou pas Musk, euh, ça, ça ne change rien. Et ça, c'est ça le plus important. Euh, donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour euh, qui fait que je trouve que euh, ce que ce que les gens racontent en ce moment sur Twitter euh, est totalement à côté de la plaque. Donc je vous répète, le truc n'est pas fait du tout. Euh, le, ça va ça va swinger à mort. Je voulais juste et après j'arrête cette vidéo. Je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé. Euh, après j'arrête. Euh, Comment ça va se passer? Euh, je, je, je, je, je, je saute à l'eau habituellement, j'aime pas trop le faire. À mon avis, donc, euh, faut pas sous-estimer les attaques en ce moment contre Tesla. Euh, Tesla va prendre très très cher, euh, ça va continuer, euh, quitte à ce que ça descende sous les 740 dollars et même bien en dessous, euh, et que pour essayer d'empêcher de, de, le financement de, et pour essayer de faire lâcher prise Musk. À mon avis, Musk c'est très bien. Que le Il sait très bien que le risque allait se matérialiser. Et à mon avis, Musk est prêt à cette perte. Euh, et, et, et, et pour avoir déjà observé ça, notamment chez Xavier Niel en France ou ailleurs, c'est-à-dire que lui, même s'il si, euh, devait ne plus être l'homme le plus riche du monde, même si sa fortune devait passer de 250 milliards à 100, et même redescendre à 30 milliards ou je ne sais pas combien, euh, je pense qu'il s'en fout. Euh, c'est pas Bill Gates, euh, c est, c est, ça reste un ingénieur euh, un peu autiste, je pense que ses intérêts sont ailleurs. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, s'il si, euh, accepte justement cette confrontation, qu'il accepte que Tesla se fasse laminer... Euh, ce qui lui donne derrière lui aussi des, des, des contre-feux allumés. C'est-à-dire qu'il dit « Attendez, vous attaquez Tesla en bourse, qui est quand même le truc euh, qui est censé être développement durable à mort, je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est ce qu'il va dire. Euh, » Donc vous, vous êtes en train, vous, vous êtes en train euh, pour euh, tordre la liberté d'expression, vous êtes en train de tuer euh, l'entreprise euh, développement durable par excellence, machin, machin, machin. Donc il, il va avoir plein d'arguments, il va avoir de, de, de quoi se défendre. Et, euh, et il va pouvoir aussi, encore une fois, mobiliser ses, ses, ses 83 millions de, de, de followers sur Twitter, il va pouvoir faire tout un tas de choses, qui fait que, à mon avis, il va accepter que Tesla se fasse casser les genoux, il va le faire quand même, euh, il va peut-être aller jusqu'au point où il va réussir, effectivement, à mettre la main sur Twitter, et une fois qu'il aura mis la main sur Twitter, bah, il pourra faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il pourra, à ce moment-là, reprendre des crédits euh, non plus euh, sur des actions Tesla, mais sur des actions Twitter, pour aller racheter les actions Tesla qu'il aura vendues euh, à crédit à partir de Twitter. Et du coup, il n'est pas impossible que, à la fin de toute cette opération, euh, l'ami Musk euh, se retrouve euh, avec euh, Tesla et Twitter euh, renforcés dans les deux. Et je ne serais pas étonné que ce soit vu euh, sa capacité à raisonner avec beaucoup d'avance, que ce soit ce qu'il est en tête. C'est-à-dire, je vais accepter de mettre à mal Tesla pendant un an ou deux, euh, coûte que coûte, pour reprendre pour prendre le contrôle de Twitter. Et une fois que j'aurai le contrôle de Twitter, j'irai me re-renforcer sur Tesla grâce à l'actif que j'aurai sécurisé sur Twitter. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que Tesla euh, va prendre très très cher euh, dans les prochaines euh, semaines et mois, et ainsi que je vous le disais, en revanche, euh, pour Twitter, il est pas alors que là, en ce moment, on est plutôt euh, à la baisse, euh, Twitter risque de remonter. Euh, Twitter risque de remonter, bon, on nous fera d'autres vidéos, on continuera, mais voilà, le, ce que je voulais vous dire, ça c'est le côté un peu plus euh, technique sur la, la, la, comment les, la, les choses peuvent se dérouler à partir de maintenant, mais ce que je voulais absolument euh, que vous reteniez, c'est que un. Euh, la guerre n'est absolument pas finie sur Twitter, que euh, oui, est, on, on est en train de parler de liberté d'expression, mais aux États-Unis, et que euh, pour euh, trahir notre liberté d'expression, encore faudrait-il que nous soyons souverains. Et tant qu'on n'a pas de souveraineté, euh, bah, on n'est jamais que dans du spectacle. Et que de deux, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est encore une fois, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est euh, le, les, les conflits qui sont en train de naître au sein de l'élite américaine, euh, les fragilités qui vont apparaître, ce qui sont des coins dans lesquels nous, on pourrait retrouver de la marge de manœuvre, mais pour ça, euh, il faudrait encore que les gens qui nous gouvernent, un, aient la conscience de la fragilité de leur position, que deux, l'Amérique est en train de nous sacrifier, euh, et que trois, il euh, bah, y a un moment euh, où nous, on va reprendre les choses en main, et que le peuple va reprendre les choses en main, et qu'on va aller foutre dehors tous ces gens-là, qui sont en train de nous emmener à l'abattoir pour un plat de lentilles. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.